Bonjour à tous et à toutes, avec cette vidéo je vais vous proposer de prendre un peu de recul sur la division qui fracture notre société entre ceux qui approuvent les stratégies employées en matière de gestion de la crise sanitaire, ceux qui s'y soumettent sous la contrainte, souvent, et ceux qui les refusent, voire qui s'y opposent. Alors je ne vais pas ici analyser les arguments des uns et des autres, je vais plutôt envisager une perspective plus large afin de placer cette crise, ainsi que les prises de conscience auxquelles elle nous invite à un autre niveau que celui du dialysme simpliste qui consiste à opposer les pros contre les anti, les résistants contre les moutons, etc. Pour cela, nous allons faire une incursion du côté de la psychologie du développement. C'est un domaine qui m'est cher car j'y vois le moyen de mieux répondre aux grandes questions existentielles, du style « qui suis-je »,« où suis-je » et « dans quelle étagère ?». Petit jeu de mots qui fait référence aux étagères qui sont derrière moi, par exemple, dans lesquelles vous voyez deux personnages que, que j'aime beaucoup, ce sont des, des centons de Provence, mais comme tous les bibelots sur des étagères, euh, ils sont immobiles, ils sont fixés, ils n'errent plus beaucoup. Voilà. Par contre, nous autres humains, nous sommes souvent en errance euh, ou également fixés, immobiles. Le but que je poursuis à travers mes différentes vidéos est de vous permettre justement d'identifier vos immobilismes, vos errances et de vous inviter à répondre à la question, mais où puis-je aller maintenant C'est quand même la question essentielle dans notre cheminement, non Alors, par rapport à cette période, il est évident que nous vivons un moment charnière dans l'étape de l'humanité. Rarement, les enjeux pour l'avenir de l'humain n'ont été aussi importants. En observant les réalités du moment, il s'avère que le leitmotiv de la sécurité sanitaire, nous exhorte au conformisme et que la quête d'un bonheur principalement matérialiste qui nous est proposé depuis plusieurs décennies maintenant, nous maintient dans l'individualisme. Alors on peut le déplorer, mais dans cette vidéo, nous allons voir que l'itinéraire de l'âme passe nécessairement par ces étapes-là. De ce fait, et faute d'un sens plus mobilisateur, nombreux sont ceux qui tombent dans les pièges de l'impuissance et de la résignation, surtout dans la période actuelle, et tout ceci nous conduit à l'immobilisme ou à l'errance, comme les deux personnages qui sont sur cette étagère. Mais Ces pièges existent depuis toujours évidemment, sauf qu'en ce début de XXIe siècle, ils ont été amplifiés d'une part par la complexité grandissante, dans tous les domaines et également par les toiles tentaculaires et opaques qu'ont tissé les puissances économiques, financières, politiques, médiatiques. Oui, la période que nous vivons est pour le moins délicate. Pourtant, elle nous offre de repérer ces différents pièges et donc la possibilité de les dépasser. Dans cette vidéo, je vais donc éclairer l'itinéraire de l'âme, ses pièges et ses étapes. Et je vais utiliser pour cela un panorama synthétique de plusieurs théories du développement psychologique. Je vous montrerai d'abord assez brièvement une diapositive qui les présente dans leur ensemble. Et ensuite, je développerai une diapositive personnelle qui tente d'en faire une synthèse. Vous me suivez c'est parti Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, voici maintenant une diapositive qui représente les théories de la psychologie du développement dont je me suis inspiré pour proposer la synthèse qui va la suivre. Alors, vous remarquez la présence de plusieurs échelles dont les termes sont totalement différents. Ceci s'explique parce que les différents auteurs qui ont créé ces échelles se sont basés sur des critères tout à fait différents. Vous voyez par exemple Piaget hein, sur l'échelle qui est à la gauche de la diapositive, mais lui s'est basé sur les étapes du développement cognitif. Nous avons déjà rencontré la spirale dynamique, qui, elle, se base sur des étapes de développement en matière de représentation du monde et de système de valeurs. Il y a évidemment quelques autres échelles. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil et nous allons ensuite arriver à la diapositive qui tente d'en faire une synthèse avec une représentation qui permet de les juxtaposer, de les superposer de façon peut-être un petit peu plus visuelle et un peu plus cohérente. Alors comme fil conducteur de cette diapositive, vous voyez donc cette flèche qui va de gauche à droite, qui reprend le code couleur de la spirale dynamique tel que nous l'avons déjà abordé dans d'autres vidéos. Nous allons donc maintenant superposer à ce code couleur-là d'autres termes empruntés donc à d'autres échelles de développement. Et commencer par des termes empruntés à Robert Kegan. Euh, qui lui distingue euh, le développement de l'individu selon différents stades qu'il nomme pré-conventionnel, conventionnel et post-conventionnel. Donc le stade préconventionnel, euh, ben, évidemment, son nom l'indique, c'est là où l'individu n'a pas encore intégré les normes de sa famille, de la société. Le stade conventionnel, eh bien, l'individu respecte, a compris, a intégré les conventions familiales et sociales. Et post-conventionnel, évidemment, eh bien, il est sorti de ces conventions. Et c'est là que nous allons voir une possibilité de confusion entre euh, ceux qui sont... Pré et ceux qui sont postes, d'où le terme erreur pré-poste que nous allons développer un peu plus tard. Dans le stade pré pré-conventionnel, l'individu est encore soumis à ses automatismes, il est piloté par ses automatismes. Donc on va voir donc, trois couleurs de la spirale dynamique, ici un vocabulaire emprunté donc, à d'autres classifications, la couleur beige va indiquer un mode instinctif, donc ici le mot impulsif, hein, on fonctionne en fonction de ses instincts, de, de survie principalement. La couleur violette, je l'ai nommée spéculative. Pourquoi Parce qu'en fait l'individu à cet endroit-là, spécule sur les explications du monde. Il n'y a pas d'explication rationnelle, qu'il n'a pas encore accès à la connaissance scientifique, à la pensée rationnelle, donc euh, il s'invente des explications, un sens, une vision du monde, euh, en fonction de ses illusions, de ses fantasmes, de ses représentations. C'est ici, par exemple, qu'on pourrait situer un certain nombre de personnes qu'on nomme complotistes, mais qui ne font pas d'efforts d'information rationnelle, de trier les fake news complètement invraisemblables par rapport aux informations solidement étayées, sérieuses, euh, amenées par des personnes qui sont euh, tout à fait intéressantes dans leur façon de réfléchir. Donc là, vous voyez apparaître une première possibilité de fracture et de distinction entre des stades dont vous allez repérer qu'ils sont complètement différents. Le mot opportuniste correspond à la couleur rouge de la spirale dynamique. Donc à ce moment-là, l'individu est poussé par son désir de conquête, son désir d'expansion, ses pulsions donc de, de possession. Donc là on va trouver évidemment toutes les personnes qui sont avides de pouvoir, avides de, de richesse, quel que soit le prix à payer pour pouvoir marcher sur le dos des autres et pour pouvoir faire le plus de profit possible. Donc cette étape-là, c'est le stade préconventionnel, est fortement marqué d'égotisme. L'égotisme, euh, évidemment il y a de l'égoïsme et de l'égocentrisme à l'intérieur, mais ça signifie que l'individu a ses frontières personnelles fermées par rapport aux réalités de l'autre, c'est-à-dire qu'il mène son existence exclusivement en fonction de ses instincts, de ses représentations, fantasmatiques éventuellement, euh, et de ses désirs pulsionnels. Donc là, euh, l'individu ne se préoccupe absolument pas de l'autre si ce n'est pour euh, lui imposer, lui appliquer euh, ses propres désirs, ses propres pulsions. Mais bon, les individus avancent sont censés avancer, hein, tous ne le font pas, et euh, leur éducation, par leur famille, et par leur milieu social, va petit à petit programmer le moi, va formater le moi, de manière à ce que la personne respecte les normes sociales. Alors ça va passer par des règles, des lois, des dogmes moraux, des dogmes religieux, etc. Et donc à ce moment-là, l'individu va rentrer dans une étape conformiste où il apprend donc à se conformer aux règles de son milieu familial ou social. Là, le mot expert apparaît donc il correspond donc à la couleur bleue mais aussi un peu la couleur orange de la spirale dynamique donc c'est ce moment où l'individu va devenir euh, capable d'une expertise euh, en matière de structuration, de, de respect des règles. Donc certains vous connaître les règles administratives, d'autres les règles religieuses. Voilà, donc on a affaire à des gens qui fonctionnent dans un cadre, euh, qui deviennent experts intérieurement, consciemment ou inconsciemment, de ce cadre-là. Et évidemment, euh, ce conformisme est ce qui est attendu par les éducateurs ou par les gouvernants, évidemment. Sauf que petit à petit, l'individu grandit, psychologiquement et socialement, et euh, va pouvoir remettre en cause, va pouvoir interroger un certain nombre des normes, un certain nombre des dogmes qui lui sont proposés ou imposés. Et donc euh, le « moi » va devenir de plus en plus adulte et être capable de se différencier, de se séparer des éléments avec lesquels il n'est plus complètement en accord. Et là, on arrive donc dans un stade où euh, l'identité va se créer, une identité euh, plus séparée donc de la norme sociale, et on va parler d'individualisme. Cet individualisme-là, euh, donc vous voyez voilà, apparaître le mot performer. Euh, ce mot performer, je l'ai choisi à la place du mot achiever, euh, qui est euh, le mot employé dans la classification anglaise. Achiever signifie le finisseur, donc celui qui termine une compétition sportive, un marathon par exemple. Euh, mais bon, la traduction finisseur ne me paraissait pas tout à fait correspondre à, à l'idée que je voulais émettre. Donc le performeur, euh, c'est celui qui est en recherche de performance, donc en matière de croissance économique, de rentabilité économique, de connaissances scientifiques... Donc on est là, tourné vers euh, la réussite, vers euh, la meilleure performance possible. D'où le côté un peu compétitif ou envie de maîtriser euh, le, le mieux possible les choses. L'individualisme est encore aujourd'hui dans le stade conventionnel. Pourquoi c'est-à-dire que nous sommes dans une époque, depuis le siècle des Lumières, depuis le développement de l'industrialisation, donc en gros depuis deux siècles, il y a un mélange d'individualisme et de conformisme dans les conventions sociales. Dans nos sociétés occidentales, il est de bon ton d'être performant, d'être d'accord avec le concept de croissance économique, de rentabilité. D ce sont d'ailleurs ces concepts-là qui mènent le monde aujourd'hui. C'est également la volonté de ceux qui envisagent un nouvel ordre mondial, sachant que cela demande aux individus de se conformer à leurs règles, à leur organisation sociale. Donc là, aujourd'hui, il y a un mélange dans le conventionnel d'un individualisme celui des puissants, d'ailleurs on peut se demander s'il n'est pas plutôt du côté égotiste que euh, du côté conventionnel. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, donc, ce mélange d'individualisme de, de, de, et de conformisme. Comme si être individualiste aujourd'hui était être. Conformiste, d'une certaine façon. Euh, mais euh, pour revenir à la situation sanitaire aujourd'hui, euh, eh ce mélange-là se retrouve dans la volonté de maîtrise de la dite pandémie, euh, de la maîtrise du virus, donc la recherche de performance scientifique, mêlée à la performance économique de ceux qui proposent certains types de traitements. Euh, et, et évidemment, vous êtes prié de vous conformer. Donc, et ceci, donc, euh, peut poser question, mais cette euh, façon d'être conventionnel ne plaît pas à certains. Raison pour laquelle on les taxe d'égoïste. Donc, en fait, on les ramène, on les considère comme étant à l'étape précédente, au stade préconventionnel. Mais est-ce vraiment le cas Parce qu'en fait au fur et à mesure de son développement, l'individu va mettre en cause, euh, interroger, euh, va se former, va élargir ses informations et va déconstruire ce qui lui a été proposé précédemment. Donc, à notre époque, on déconstruit tout autant les enseignements, par exemple, des religions euh, ou du cadre de l'Ancien Régime, mais on se met également à déconstruire les principes du fonctionnement capitaliste ou libéral. Donc, déconstruire cette croyance que la croissance économique, que le progrès technologique euh, est la panacée universelle. Donc, là, le mois qui, est de, qui devient donc, autoconstruit, donne naissance à des individus non plus individualistes, mais autonomes. Quelle est la différence entre les deux Eh bien, c'est cette différence que Carl Gustav Jung faisait entre l'individualisme et l'individuation. L'individuation, c'est l'individu qui est conscient de ses besoins, conscient de ses richesses, conscient de ses bugs également, et qui va décider de prendre une place dans la société qui peut être soit en retrait, soit en connexion avec la société, mais il va y jouer son propre jeu, sa propre richesse, ses propres façons d'être, et euh, y proposer ses compétences. Il va tenir en compte la réalité des autres, les compétences des autres, les besoins des autres, ce que ne fera pas l'individualiste. L'individualiste est centré exclusivement sur ses besoins, son identité, sa, sa quête personnelle. Et là on voit aujourd'hui dans certains mouvements sociaux, euh, qu'ils soient par exemple à caractère identitaire euh, ou à caractère euh, d'égalité de, de, de genre ou autre, on voit là qu'on est dans une forme qui correspond beaucoup plus à l'individualisme qu'à l'individuation. Bon, là, pareil, les choses sont peut-être un peu plus complexes que ce que j'évoque, mais euh, développez votre réflexion sur le sujet. Alors, entre individualisme et autonomie, la personne se rend compte que dans sa quête identitaire, euh, eh bien, il lui est nécessaire d'intégrer le fait que les autres existent. Et, et donc, à partir du moment où je recherche ma propre identité, où j'essaye de devenir qui je suis et de l'exercer au sein d'une société, eh bien, je suis bien contraint intellectuellement d'accepter le fait qu'il en soit de même pour les autres. À ce moment-là, donc, je deviens nécessairement pluraliste, pluraliste c'est-à-dire que euh, je vais considérer que chaque système de valeur, chaque identité, euh, chaque façon de fonctionner euh, a droit à l'existence. Euh, évidemment si ce n'était pas le cas je m'interdirais à moi même ma propre spécificité donc euh, bah, le pluralisme est la conséquence de l'évolution entre individualisme et autonomisation et euh, ce pluralisme m'amène également à être relativiste, c'est-à-dire que la conséquence, c'est je considère qu'il n'y a plus aucune vérité absolue et que chacun est détenteur de sa propre vérité, euh, qui m'amène évidemment à rejeter toute forme de hiérarchisation, de classification, puisque euh, je considère qu'elles sont euh, une façon de poser euh, une supériorité des uns pour les autres. Donc là, c'est le règne de de l'égalité entre tous et de la suppression de toute forme d'histoire qui a été une histoire ou qui a contribué à écraser des minorités ou à les éliminer. Alors c'est évidemment l'époque postmoderne dans laquelle beaucoup de jeunes générations se trouvent aujourd'hui et nous assistons à une déconstruction de l'histoire, des nationalités et de les frontières qui ont été construites intellectuellement qui amène également à une déconstruction progressive des frontières nationales dont la réalité est concrète en tout cas c'est le projet de ceux qui envisagent un monde sans frontières alors peu à peu l'individu avance et au delà de cette pluralité, il va devenir de plus en plus capable de, de tisser des liens dans cet ensemble. Et donc sa vision devient de plus en plus globale, holistique, hein, une vision du tout, euh, une vision systémique euh, qui, qui va gagner encore en complexité. D'où d'ailleurs le passage de la couleur verte à la couleur jaune de la spirale dynamique. Donc couleur verte, on est dans la liberté d'expression, dans la pensée sensible, et couleur jaune, on est dans la pensée complexe, dans la pensée systémique, dans une vision globale capable d'être conscient des différentes interactions entre les valeurs et les systèmes de pensée. Et c'est à cet endroit-là que on va avoir l'apparition et l'explication de ce que je nomme « la frontière du socialement correct ». Cette frontière du socialement correct, je l'ai symbolisée par cette ligne grise en pointillé au centre de la diapositive. Qu'est-ce qu'elle veut évoquer Qu'en fait la majorité des populations des sociétés occidentales sont encore dans le stade conventionnel, c'est-à-dire soit en mode conformiste, soit en mode individualiste, mais individualiste dans les règles sociales, donc de la performance économique, de la performance scientifique, etc. Donc les couleurs bleues et orange. Donc ça, c'est le stade conventionnel dans nos sociétés aujourd'hui. Ceux qui ont dépassé ce stade-là donc ceux qui remettent en cause euh, les règles du fonctionnement libéral, capitaliste, qui remettent en cause les dogmes religieux anciens, sont au-delà de cette frontière. Alors Cette frontière va se déplacer, parce que quand cette partie-là de la population deviendra majoritaire, ce qui risque d'arriver, eh bien évidemment, le socialement correct va évoluer avec eux. Mais aujourd'hui, euh, ceux qui sont dans cette vision des choses, dans cette vision égalitaire, sont encore des minorités militantes, agissantes pour certains d'entre eux, donc de plus en plus visibles, mais restent malgré tout minoritaires. Et c'est ici qu'il va y avoir une confusion, une fracture dans la compréhension des positions de chacun, par rapport aux stratégies sanitaires. Et c'est ici que l'on trouve ce que Ken Wilber a nommé l'erreur pré-trans ou pré-post. Je l'évoquais au début de mon commentaire, c'est pré-référence à pré-conventionnel et post-référence à post-conventionnel. Cette erreur consiste pour ceux qui sont dans le stade conventionnel, donc conformisme et individualisme couleur orange, donc euh, l'individualisme libéral, capitaliste, on va dire, eh bien ceux-là euh, considèrent comme égoïstes, comme euh, égocentriques, ceux qui ne se plient pas à la norme sociale et à la norme scientifique qu'ils ont décrétée par eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, ceux qui font un choix d'une médecine alternative, ceux qui font le choix de ne pas accepter un type de soin, mais ils, sont en fait, ils mettent en danger la norme sociale, ils mettent en danger parce qu'ils ne respectent pas la convention qu'on leur propose. Euh, sauf que ces individus-là ne sont pas pré-conventionnels, ils sont post-conventionnels, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas dans les délires de type violet, dans les fantasmatisations, certes il y en a, mais beaucoup d'entre eux se sont informés, se sont documentés, sont allés faire des recherches dans des domaines scientifiques qui ne sont pas forcément académiques, mais qui sont solidement étayés, et donc on a de plus en plus de médecins, de scientifiques, de physiciens, de biologistes qui ont une vision tout à fait post-conventionnel et qui ne s'accordent pas à la vision d'autres médecins. D'où les oppositions hein, entre les scientifiques, entre ceux qui sont d'un côté ou de l'autre de cette frontière. Mais comme nos gouvernants ont évidemment intérêt à ce que les populations se conforment à leurs règles, évidemment la stratégie de communication est de les considérer comme pré-conventionnels, donc égoïstes, égotistes. Donc vous voyez cette erreur pré-trans, c'est l'erreur dans laquelle, volontairement ou involontairement, nos gouvernants et suivis par les médias veulent faire tomber tous ceux qui se trouvent dans le stade conventionnel. Ici il nous faut encore avancer puisque l'évolution de l'individu ne s'arrête pas là. Il y a en effet un stade ultérieur au stade post-conventionnel, stade qui a été envisagé donc par les tenants de l'approche intégrale, qui sont d'ailleurs Robert Kegan, Kelly Gilbert et d'autres. Ce stade intégral correspond donc aux couleurs jaune, euh, turquoise et corail de la spirale dynamique, et ce stade intégral euh, correspond également à l'apparition progressive euh, du soi supérieur, c'est-à-dire de ce que je l'essence nommé l'essence, hein. euh, c'est-à-dire cette partie de nous euh, qui appartient à, à un au-delà de nous, hein. c'est à la fois notre personnalité, notre « je suis » profond, intérieur, et à la fois ce que les ésotéristes ou les spiritualistes considèrent comme étant la partie éternelle de notre âme. Et donc là, on passe d'un « moi », d'un ego qui a été autoconstruit construit à un pilotage par cette essence, par cette profondeur, par mon « je suis » intérieur. Et euh, vous avez vu apparaître le mot « éveil », donc là on inclut la dimension spirituelle dans le développement de l'individu. Alors, le mot « stratège » qui correspond à la couleur jaune de la spirale dynamique, pourquoi « stratège » C'est-à-dire que ma vision globale, complexe, euh, m'a permis d'intégrer les différentes réalités et je tente de les équilibrer, de les harmoniser. Ceci suppose nécessairement une vision stratégique euh, pour pouvoir trouver cette harmonie, cet équilibre qui est évidemment très compliqué puisque j'ai affaire à des situations complexes, que ce soit à l'intérieur de moi ou dans le monde auquel je suis confronté. Euh, le mot « alchimiste » concerne la couleur turquoise de la spirale dynamique il apparaît en dessous du mot « éveil ». En fait, celui qui est l'alchimiste de sa propre vie est quelqu'un qui a franchi les différentes œuvres, les différentes étapes du processus alchimique. L'œuvre noire, c'est-à-dire la traversée des ombres, l'œuvre blanche, la purification et l'œuvre rouge, qui est l'accès à la pierre philosophale, donc la, la lumière intérieure qui est donc le, le soi intérieur, le, le, le Graal pourrait-on dire. D'ailleurs je vais prochainement vous faire une vidéo sur ma conception du Graal et la découverte que j'en ai faite, mais c'est pas plus tard. Et euh, ceci amène évidemment à distinguer une autre frontière. Cette autre frontière, je la nomme « la frontière du soi supérieur ». Et cette autre frontière, elle est fondamentale, puisqu'il va falloir un niveau de conscience tout à fait différent pour pouvoir la franchir. Donc c'est ici que l'ego va se trouver confronté à une énorme difficulté, c'est qu'il va devoir accepter de laisser la place à, plus fort que lui, plus profond que lui, au soi supérieur, et c'est donc la, la symbolique de la crucifixion, de la mort de l'ego, de la résurrection, c'est le passage de l'autre côté de cette frontière du soi supérieur. Euh, donc là, très très peu d'individus sont à ce stade-là, évidemment. Ça nous amène à une seconde erreur pré-post possible. La zone entre les deux frontières que je viens de matérialiser par euh, un rectangle de couleur verte, en fait euh, Ken Wilber l'appelait le flatland ou le, le pays plat. Euh, C'est une espèce de, de no man's land euh, entre deux frontières. Euh, ce nomansland man's land est euh, l'espace dans lequel eh bien, je fais tomber l'ensemble des valeurs précédentes, hein, donc voilà, déconstruction, euh, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de classification, euh, tout part en cacahuètes d'une certaine façon, j y compris mon équilibre intérieur, hein, puisque c'est la pensée sensible qui commande et que j'ai des difficultés avec toute forme de cadrage, toute forme de structuration. D'ailleurs, si vous êtes à cette étape-là, euh, ben, il est assez probable que vous ne soyez pas d'ailleurs à cet endroit de la vidéo puisque euh, c'est une classification qui vous aura irrité euh, au plus haut point. Donc l'erreur préposte que je positionne à cet endroit-là, c'est l'erreur de ceux euh, qui se croient à arriver de l'autre côté de la frontière du soi supérieur, donc en jaune ou en turquoise, donc ils se croient éveillés, hein, parce qu'ils ont eu quelques expériences illuminatives, des expériences de type mystique, des euh, connexions avec le, le grand tout, euh, sauf que ces expériences-là ne signifient absolument pas l'essence a pris le pilotage de notre personnalité. Toute personne qui est en cheminement spirituel, en cheminement psycho-spirituel, a à un moment ou à un autre des expériences de ce type. Ça peut être par la rencontre, la confrontation à de nombreuses synchronicités, ça peut être des expériences illuminatives, ça peut être des expériences de canalisation. Donc chacun va avoir des expériences diverses plus ou moins impactante, plus ou moins forte, mais euh, il est très fréquent d'être euh, confronté à ce genre d'expérience-là à partir du moment où on passe de l'individualisme à l'autonomie. Donc, euh, ces expériences sont une invitation à sortir du socialement correct, mais elles sont euh, indicatrices que je, je rentre dans cette période du, du no man's land. Il y a tout un travail qui peut durer des années, des décennies, voire plusieurs vies éventuellement si on est OK avec la théorie de la réincarnation. Et donc cette erreur préposte consiste en ce que je me crois éveillé sauf que non, je suis encore dans cette période de déconstruction et mon impression d'être éveillé vient du fait que je suis en rejet par rapport aux normes sociales, par rapport aux conventions que je considère comme endormi. Mais l'éveil spirituel se situe à un autre niveau que le réveil par rapport à tous ceux qui sont endormis, scotchés, immobiles dans les conventions sociales. Donc cette diapositive est déjà passablement chargée, mais je vais y ajouter les besoins des dynamiques de l'ego correspondantes. Ce n'est pas inintéressant parce qu'en fait, nous allons voir sur quel type de besoins les communicants, les gouvernants appuient, pour maintenir les populations dans le stade conventionnel. Je vous renvoie à mes vidéos sur les dynamiques de l'ego qui évoquent cette évolution des besoins, donc cette correspondance des dynamiques des besoins avec euh, les dynamiques de l'ego. Donc trois mots par rapport aux couleurs beige, violette et rouge, donc euh, instinct, vision, possession, je les ai évoqués en début de vidéo, je n'y reviens pas. Pour la couleur bleue, donc pour les experts, ce qui est recherché, c'est la stabilité, c'est le besoin de sécurité. Et Donc il y a derrière ça, évidemment, la volonté de contrôle, le besoin de contrôler pour se maintenir en sécurité. Vous vous rendez compte que c'est le ressort principal sur lequel on appuie pour faire accepter la politique sanitaire. C'est-à-dire que... Si vous n'acceptez pas cette norme-là, ces propositions, alors vous n'êtes pas en sécurité. Ou alors vous ne mettez pas la population, le collectif en sécurité et vous êtes donc un égoïste. Donc là c'est le ressort de communication, le ressort psychologique sur lequel on appuie pour pouvoir vous maintenir dans la convention sociale. La couleur orange, on est donc là dans le plaisir, le bien-être, avec une volonté donc de performance et donc de maîtriser les choses, maîtriser le réel, maîtriser l'économie, la science, le virus, euh, de manière à pouvoir maintenir son plaisir et son bien-être. C'est aussi le ressort sur lequel on appuie, c'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans la convention qui vous est proposée, eh bien, vous serez privé de ce qui vous apporte le plaisir, les restaurants, les cinémas, les lieux de loisirs, etc. Donc vous voyez que les ressorts psychologiques employés pour maintenir les individus dans la stratégie vaccinale, la stratégie sanitaire qui est proposée, ce sont les ressorts qui correspondent à, au maintien dans le stade de développement conventionnel. Tous ceux qui sont mûs, qui sont motivés par des besoins d'une liberté d'expression, par, par leur propre identité, leur propre choix, euh, et qui vont donc rechercher à opposer, euh, à résister par des formes de militantisme, par des formes de, de partage d'informations différentes, évidemment, sont considérés comme complotistes, fantasmatiques, donc on les place en mode préconventionnel, ou alors sont décrédibilisés, sont rejetés, enfin, évidemment le problème c'est que la plupart de ces personnes-là ont dépassé le stade du besoin de sécurité, ont dépassé ou remettent en cause le stade du plaisir et du bien-être purement matérialiste, et donc ils deviennent assez hermétiques aux stratégies de communication qui visent à les maintenir dans le stade où ils ne sont déjà plus. De l'autre côté de la frontière du soi supérieur, on va trouver les besoins d'élévation et de réalisation de soi, voire même du soi supérieur. Donc là on est dans le cheminement spirituel, je ne développe pas. Dernier élément de cette diapositive. Je vous donne une estimation du pourcentage de chacune de ces catégories qui a été réalisée par des chercheurs américains. Donc, Cette estimation concerne les États-Unis. On considère qu'aux États-Unis, qui est sensiblement, probablement le cas dans la plupart des pays occidentaux, il y aurait environ 10% d'individus qui sont dans un mode de développement préconventionnel, donc au stade beige, violet, rouge il y aurait 75% de la population donc dans le stade conventionnel, donc bleu ou orange, et seulement 15% au-delà, donc 12% entre vert et jaune. Ce qui amène évidemment un certain nombre de réflexions par rapport à majorité minorité -à dire que immense majorité des populations dans les pays occidentaux sont dans ce stade conventionnel. Et c'est là-dessus, évidemment, que les gouvernements comptent, sauf que si l'on se réfère à ces théories-là, ces minorités sont appelées progressivement à se développer. Ces minorités sont appelées à devenir au fil des décennies majoritaires, si, en tout cas, le monde suit l'évolution naturelle des choses. la raison pour laquelle euh, les gouvernants et ceux qui tiennent un nouvel ordre mondial cherchent à empêcher à tout prix le progrès de la maturité des individus, de la croissance individuelle. C'est-à-dire que le contrôle social euh, vise à maintenir les gens dans un stade conformiste donc au stade conventionnel, euh, et à leur faire respecter les règles du jeu orange-bleu. Ces règles du jeu sont en fait posées par des gens qui sont extérieurement orange donc scientifiques, performances économiques, mais intérieurement parfaitement rouges. C'est-à-dire que ce qui est visé, c'est la domination sur le monde et sur les individus, euh, quitte à employer des formes coercitives, voire violentes. De, de, pour, pour arriver à leur fin. Et euh, si, on, si les sociétés prenaient les moyens éducatifs nécessaires pour accompagner le développement psychologique et spirituel des individus, vous imaginez bien qu'au fur et à mesure, se construirait une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau monde, et c'est ça qui est en germe actuellement chez tous ceux qui sont en poste, Conventionnel. Mais ça terrorise, ça met en panique ceux qui sont les tenants d'un pouvoir de type orange, un type bleu ou d'un type rouge. Donc euh, évidemment les choses sont extrêmement complexes, mais vous comprenez bien que euh, tout ce qui est fait aujourd'hui pour vous faire respecter les normes sociales, et c'est fait depuis un certain nombre de décennies, ben, commencer par la multiplication des règles, la multiplication des normes euh, en matière administrative, en matière de sécurité routière, euh, puis maintenant en matière sanitaire, euh, voilà, tout ceci vise simplement à à laisser les individus dans le stade conventionnel et à éviter leur prise de conscience individuelle, leur autonomisation et évidemment euh, toutes formes de recherche d'information qui ne va pas dans ce sens est décrédibilisée. Voilà. J'ai été très long, la diapositive est chargée. Néanmoins, je pense que cette vision d'ensemble peut vous enrichir et vous permettre de mieux situer où vous-même vous, vous vous situez et d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est en train de se jouer en arrière-plan de la situation actuelle. Je vous souhaite une excellente méditation sur cette vidéo et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.